Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter la gestion des préférences dans iOS. En fait, Lorsque vous souhaitez gérer les préférences dans une application, vous avez grosso modo deux possibilités que l'on peut prendre en charge dans iOS. La première, c'est de gérer les préférences au niveau de l'application. Et dans ce cas là, vous allez avoir une vue dédiée pour les préférences et vous allez pouvoir avoir envie de stocker les données de préférence dans un fichier. Donc ça c'est une première technique. On verra dans une séquence ultérieure comment stocker des données brutes et euh, ça veut dire que quelque part vous échappez à la mécanique des préférences du terminal. L'autre possibilité c'est d'utiliser un bundle setting qui va en fait vous permettre de mettre les préférences de l'application au niveau des préférences du terminal. Si vous regardez dans les préférences du terminal vous avez d'abord les préférences propres au terminal par ordre d'importance croissant, enfin décroissant plutôt, les, les plus importantes devant par exemple la connexion Wifi, des choses auxquelles vous accédez souvent sont plutôt devant. Puis après vous avez des aspects liés à la sécurité, puis après des choses un petit peu plus euh, fines. Et puis derrière vous avez un espace pour les préférences des différentes applications. Et donc en fait, ce qui va se passer c'est que si vous créez un bundle setting et que vous le positionnez correctement et eh bien ce bundle setting va vous projeter les préférences de l'application au niveau des préférences du terminal. Et c'est dans la plupart des cas de figure simples ce que vous avez envie de faire. Je vais donc vous montrer rapidement comment on crée un bundle de préférences dans Iscode. C'est tout simple, ici on ajoute, on demande un fichier supplémentaire et nous allons sélectionner, donc on l'a ici, vous voyez, il est pré-sélectionné, le Setting Bundle. Donc on peut lui donner un nom différent de celui qui est donné par défaut, mais bien évidemment, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et à ce moment-là, si on regarde, vous voyez que vous avez eh bien, un certain nombre de choses à l'intérieur. Euh, en particulier, vous avez euh, euh, des euh, mécanismes qui permettent de faire de la localisation linguistique et puis vous avez surtout eh bien, ce fichier euh, playlist qu'on peut regarder hein, qui vous donne ici un certain nombre d'éléments dans euh, le bundle que nous allons présenter euh, rapidement. Là ici je lance l'application qui n'a rien mais bien évidemment ce n'est pas extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe. Et donc ici je vais euh, aller au niveau des préférences voilà. Et ici je vais trouver euh, les préférences et en fait euh, donc je peux les regarder euh, ici sous la forme euh, XML. Mais vous voyez que j'ai ici un groupe qui s'appelle groupe avec derrière et eh bien un attribut name, un attribut, fin, une préférence name, une préférence enabled et puis ici une préférence sous forme euh, d'un euh, slider. C'est aussi simple que ça. Bon maintenant on va regarder plus en détail. Donc lorsque vous avez ce bundle vous devez remplir ben, donc, le fichier XML qu'on a vu et vous avez un certain nombre de catégories dans la playlist Donc vous avez ici un groupe le groupe, ça permet en fait de faire un groupe de préférence qui va avoir un titre. Le titre, ça va être le header de ce groupe. Vous voyez que la présentation qui ressemble beaucoup à celle d'un UI table view. C'est intentionnel. Donc groupe titre. Vous avez ici multi -value. Je n'en ai pas ici, mais en fait c'est un choix de une valeur parmi N. Vous avez ici euh, slider. Slider, c'est celui-là. Vous avez ici text field. J'en ai un là, un là, un là ici avec un clavier et un texte en clair, ici un clavier et un texte crypté, enfin crypté vous ne voyez pas une fois que vous les tapez, ce que ça donne et ici avec un clavier numérique et puis vous avez ici le toggle switch quelque chose qui est activé ou qui n'est pas activé. Ensuite vous avez une API qui vous permet d'accéder aux propriétés des préférences. Donc pour cela vous passez par un objet qui s'appelle NSUserDefault en objectif c ou user default en swift on commence à avoir l'habitude et l'idée c'est que vous allez pouvoir récupérer euh, une référence vers cet euh, objet via l'attribut ou la primitive je crois que c'est une primitive standard user default et vous pouvez récupérer les choses sous différentes formes si vous connaissez les valeurs attendues des préférences. Vous pouvez récupérer le boolean associé à une clé, la donnée associée à une clé, le dictionnaire associé à une clé, l'entier de type double, enfin la valeur de type double associée à une clé, le flottant associé à une clé, l'entier associé à une clé, la chaîne associée à une clé ou l'url associée à une clé. L'idée c'est que lors de la première exécution vous soyez éventuellement amené à gérer manuellement l'existence de valeurs par défaut mais que si des valeurs ont été positionnées par l'usager dans les préférences eh bien elles y soient. Donc en gros le principe c'est je regarde s'il y a quelque chose dans les préférences et s'il n'y a rien eh bien moi je vais positionner des valeurs par défaut. Et, pour écrire des préférences, eh bien vous enregistrez un dictionnaire via register default. Mais vous n'allez pas écrire les préférences au niveau du terminal, le seul moyen de le faire, c'est d'accéder au terminal, enfin aux préférences du terminal, vous allez les écrire pour la durée de vie de l'application. Vous pouvez également au niveau de l'application renvoyer vers le panneau de contrôle dans les préférences pour cette application-là. Et pour ça vous allez invoquer une URL dédiée qui est définie via une constante, la constante s'appelle uiApplicationOpenSettingUrlString et l'idée c'est que vous allez ensuite invoquer cela comme une application via uiApplicationOpen, on a déjà vu ça dans d'autres séquences et ça va invoquer le panneau de préférence pour votre application. Alors il faut quand même que vous fassiez attention aux aspects sécurité, en particulier il faut que vous sachiez que le stockage par défaut des données est insécure en ce sens que c'est stocké dans un fichier PELIS de type XML et donc il est accessible en clair. Alors il est accessible en clair c'est pas aussi simple que ça mais par exemple dans les données du simulateur ou pire dans l'espace de sauvegarde de votre terminal. Donc bien évidemment, c'est un peu plus difficile de récupérer si la sauvegarde en question est cryptée. Vous savez, vous avez la possibilité de crypter la sauvegarde de votre terminal. Donc en gros, pour les préférences classiques qui n'engagent pas de confidentialité ou de trucs compliqués, il n'y a pas de souci. vous pouvez utiliser ce mécanisme. Si c'est plus compliqué pour des données qui sont sensibles, il vaut mieux préférer un mécanisme qui s'appelle Keychain. Donc Keychain, c'est une version simplifiée du trousseau de clés de macOS. Donc dans macOS vous avez un système de, de, de trousseau d'accès qui est extrêmement sophistiqué, mais par contre, la grosse différence c'est que vous avez un cryptage des données. Et c'est-à-dire qu'en fait les données sont stockées de manière cryptée et par conséquent, bah, euh, même si vous les récupérez, elles ne seront pas récupérables en clair. Et l'application, bien évidemment, n'a qu'à ses propres données. En plus, c'est stocké pas au niveau des de préférence, mais plutôt à des endroits un petit peu plus planqués. Et c'est un petit peu mieux fichu. Quelques mots sur Keychain. Alors, euh, j'ai essayé de regarder j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Donc, c'est une couche qui est assez ancienne. Donc, on retombe en C. À mon avis, ça va changer tôt ou tard, cette histoire. Euh, il faut importer security, security.h. Et vous allez les manipuler sous forme d'un dictionnaire de données. Et c'est l'application qui va choisir les clés du dictionnaire. Ensuite vous avez un système d'ajout, de mise à jour, de destruction ou de comparaison des entrées. Et vous comparez toujours des entrées après encryption, encryption que vous ne maîtrisez pas forcément. Et puis vous avez différents niveaux de protection pour chacune de ces données. Vous pouvez par exemple dire que la donnée est accessible quand c'est déverrouillé seulement, quand c'est seulement après le premier déverrouillage, donc vous exigez un déverrouillage ou tout le temps et les données catégorisées de cette manière là peuvent être migrées d'un terminal vers un autre. Ça veut dire que typiquement elles vont être sauvegardées dans la sauvegarde et si je réutilise la sauvegarde pour récupérer mes données et les transférer d'un terminal à un autre eh bien elles seront transférées. Les trois autres c'est le même pendant que celle-là, sauf que c'est sur ce terminal uniquement. Et la grosse différence, c'est que, eh bien, elles ne seront jamais sauvegardées. Elles ne seront donc jamais migrées sur un autre terminal. Et ça veut dire que si vous récupérez les données de l'application du terminal A que vous utilisiez vers un nouveau terminal B que vous allez utiliser, eh bien il vous faudra re-rentrer ces informations au moment où vous allez avoir la première utilisation de votre application donc c'est quelque chose de plus sécurisé. Donc voilà en gros le principe pour les méthodes et le reste je vous recommande d'aller voir le fantastique manual. Alors en guise de conclusion il ben n'y a pas grand chose à dire. On a vu qu'il y avait un moyen standardisé de gérer les préférences que ce soit de manière non encryptée ou de manière cryptée ça permet de particulariser le comportement de vos applications, de stocker des informations qui ne seront pas à rentrer régulièrement. Enfin, je n'ai pas à vous faire l'article de l'intérêt d'avoir des préférences pour une application. Je vous recommande donc d'utiliser dès que possible. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué. Dans une séquence ultérieure, on va voir un exemple simple et vous verrez que vous ne comprendrez pas comment vous avez pu vous en passer et comment vous pouvez vous en passer dans le futur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.